Donc euh, bonsoir et bienvenue tout le monde. Bienvenue sur cette nouvelle session de autour de Sparkle. On va pas faire que du Sparkle aujourd'hui. Euh... Notamment, je vais commencer par vous parler un peu du Wikimedia hackathon qui a eu lieu ce week-end. Où il s'est passé plein de trucs cool, et quelques trucs cool en lien avec euh... en lien avec Wikidata. Euh... Donc sans plus tarder. Alors, là si je partageais mon écran ça serait même encore mieux voilà donc comme je disais ce week-end a eu lieu euh, donc de vendredi soir à dimanche après-midi le Wikimedia Caton euh, qui est documenté sur MediaWiki, qui a lieu tous les ans depuis je ne sais même pas quand ça a commencé mais il y a au moins une dizaine d'années euh, qui cette année évidemment euh, était, euh, était virtuel en ligne puisque déjà l'an dernier on n'avait pas pu aller en Albanie c'était en ligne euh, Ce qui est un format différent mais intéressant aussi euh, On a de super organiseurs organisatrices qui nous ont permis d'avoir un, un très bon moment euh, et du coup, si vous allez dans le calendrier, euh, vous allez voir qu'il y a eu tout un tas d'événements. Certains techniques, certains très techniques, il hein, faut être honnête. Euh, C'est quand même un caton technique, il n'y a pas que ça, mais euh, beaucoup. Euh, il y a eu beaucoup de choses euh, très intéressantes euh, que je ne vais pas toutes passer. Il y a eu une session de Wikidata Live Query. Euh, toutes les sessions de la première colonne peuvent se retrouver sur la vidéo YouTube. Euh, le replay est là. Donc est un, euh, pour ceux qui ont manqué, vous pouvez regarder. Puis vous pouvez regarder à votre rythme. Surtout, je sais que même moi, euh, euh, j'ai assisté à Untangling MediaWiki. Où euh, Daniel Kinsler nous expliquait euh, le, le bazar du code euh, qui existe depuis 20 ans en PHP. Euh, qui est derrière MediaWiki, euh, Wikipédia. Et euh, qui est euh, amélioré corrigé mais qui est un immense travail euh, c'était très intéressant mais euh, ouais. et juste après il y avait Luca Mori qui présentait comment installer une wiki base euh, pareil ce genre de truc qui est, est, on est content d'avoir une vidéo et de pouvoir regarder euh, re regarder après coup euh, sinon euh, pas le next du coup okay. la statue dans la lettre la, la lettre d'information journalière évidemment c'est la page suivante 2021 on était combien hier? 24. Voilà. Dans la lettre fait par Mohamed chaque semaine, il y a eu quelques infos aussi qui ont été synthétisées. Ça va éviter de dire, de dire des bêtises ou d'oublier. Voilà les choses. Autre chose qui mérite l'attention il y a un outil de, qui a été fait par Luca Wertmeister qui aide à, à changer les rangs. Donc le rang privilégié, rang normal ou rang euh, euh, déprécié. Euh, il y a eu plusieurs choses autour des l'exem, notamment euh, euh, Wikidata Lexem Form qui a un patron pour aider à créer des l'exem, euh, qui a ajouté plusieurs patrons euh, correspondant aux, verbes, aux adverbes modaux euh, en portugais. Euh, John qui a fait un outil pour ajouter des images dans les l'exem. Euh, C'est pas listé ici, mais il y a eu aussi du travail sur les, les schémas autour des DXM pour vérifier euh, qui correspondent à un schéma, à un patron. Euh, euh, voilà. Euh, par euh, John Samuel en l'occurrence. Euh, puis euh, Identifier Input, un petit gadget si vous le connaissez pas qui est très pratique. Quand on ajoute un identifiant d'un site et qu'on met toute l'URL, il retire automatiquement euh, tout ce qui ne correspond pas au, à l'identifiant lui-même. Euh, pour garder juste euh, l'identifiant euh, euh, euh, lui-même au sein de l'URL. Donc il fait le tri pour vous. Si vous n'êtes pas sûr euh, dans une URL où commence, où s'arrête, euh, qu'est-ce qui est exactement l'identifiant, qu'est-ce qui est une partie de l'URL, euh, ce petit gadget le fait là pour vous. Euh, et il y a aussi eu euh, le Wikidata Challenge, Data Challenge, euh, que j'ai faiblement mais euh, sûrement co-organisé avec euh, Yann Aineli, euh, Albin et Andrew, euh, qui était en fait pendant deux heures au départ. On vous donne 15 questions, je crois, en Sparkle, une quinzaine en tout cas, et vous avez deux heures pour répondre au mieux aux questions. Euh, donc, il y a plusieurs personnes qui ont participé. Euh, lucas werkmeister ayant participé forcément euh, euh, sa maîtrise du sparkle fait que euh, il a été euh, il a répondu sans problème euh, mais on a eu des réponses intéressantes qu'il faut qu'on fasse un compte rendu d'ailleurs euh, qu'on publie exactement là, ça sera sur cette page là d'ailleurs euh, Bah voilà les... c'est ce que je disais donc il y avait 16 questions euh... voilà euh... Et oh un préfixe, l'exem, oui, alors ça, j'ai pas eu le temps de regarder exactement ce que ça faisait. Ce qui est déjà un, profi un profil pour un, un, un là, un préfixe pour chercher dans l'espace l'exem. Là, si je tape L2.chien, euh, il me cherche dans l'espace de nom l'exem. Donc, du coup, si je mets l'exem chien, quelle est la différence L'exem avec un S et en règle capitale. ça donne à rien et donc ah mais non je suis bête c'est un profil d'accord bah oui bien sûr c'est un préfixe euh, de, de, de, de lien donc effectivement on peut aller sur un frictionary slash wiki slash user vigneron par exemple et ici sur le Wiktionnaire, totalement au hasard, je peux mettre l'exems. Et du coup, si je mets chien, et ça renvoie vers la recherche, où est-ce qu'il faut que je mette l'identifiant Et il met le. Donc ça, ça renvoie vers la recherche. To search for l'exem, moi ouais, c'est ça. Là, c'est marrant. Euh, J'en vois pas d'utilité immédiate comme ça. Euh... Bah, Pas comme les préfixes week to s parce que. Euh, fzine et préfix week to s c'est euh, en l'occurrence l'équivalent ça serait d l62 euh, l1 on va mettre par exemple euh, l, l d'ailleurs et ça c'est un préfixe qui renvoie vers Wikidata vers le lexem numéro 1 en l'occurrence euh, chien c'était combien 241 et ça c'est un préfixe qui renvoie vers la barre de recherche dans les l'exem Donc c'est l'équivalent plutôt de en fait euh, comment on faisait à la main si on voulait faire un spécial search l 2chien chien un truc comme ça. Ça devait faire plus ou moins la même chose. Ça, ça doit marcher. Ouais, c'est ça. Donc du coup, c'est ça. Donc du coup, c'est un préfixe qui permet de raccourcir euh, toute cette horreur hein, qu'il faut connaître en plus. Euh, effectivement l'exem avec et du coup avec un S parce qu'effectivement on a plusieurs résultats et donc du coup pour Erwan qui demande ce que c'est qu'un Lexem c'est parfait un l'exem parfait. Euh, Alexem, donc c'est un espace de nom une partie de Wikidata euh, pour euh, pour stocker des données lexicographiques donc en gros pour pour stocker des mots euh, là où d'habitude chien, euh, c'est l'espèce, euh, le concept général, indépendant de la langue, c'est aussi bien chien que qui, as, round dog, perro ou carnet. Euh, là par contre c'est vraiment le mot chien en français qui est décrit avec euh, tout un tas de propriétés euh, cla assez classiques pour ceux qui ont l'habitude de, de, de Wikidata, mais qui euh, ajoute aussi des choses spécifiques. Euh, euh, donc là ouais, ça éventuellement Mais les formes moi j'aime beaucoup parce que ça permet de savoir quels sont les pluriels les singuliers euh. donc là par exemple chien pluriel masculin chien euh, singulier masculin euh, chien c'est pas un truc très compliqué mais si on fait euh, euh, le verbe aller par exemple en français ou euh, non attendez je vais vous faire peur je vais vous mettre un mot en breton le verbe être en breton euh, qui a quasiment 100 200 peut-être donc euh, voilà le sens j'ai pas fait grand chose parce que euh, sur compliqué les sens enfin je... c'est pas très compliqué mais j'ai la flemme de faire les sens et donc par contre j'ai rentré les formes du verbe être en breton et donc euh, l'infinitif sans mutation euh, il doit y avoir un infinitif avec mutation euh, est-ce que c'est du breton cornoyer ted où ça vient etc et du coup chaque forme chaque déclinaison euh, on dirait flexion d'ailleurs plus exactement de du verbe être en breton est rentré et donc combien il y en a Oh mon dieu Le verbe être en breton est euh, complètement irrégulier, un peu comme 188. Voilà. Euh, donc du coup, on peut générer un, un dictionnaire en utilisant les l'exem oui complètement. ouais euh, Je crois que j'ai plus rien d'autre à dire sur le hackathon. Je vais conclure avec ça, mais sinon... Euh, mm -hmm. Non, je pense que le hackathon c'était bien. N'hésitez pas à regarder ce qui, euh, ce qui a été fait. Euh, merci à tous les organisateurs et les participants, euh, c'était cool. Euh, vivement le prochain hackathon euh, l'an prochain pour le hackathon Wikimedia. Et puis il y aura un hackathon euh, avant euh, mi-août, avant, euh, avant Wikimania. Voilà. Euh, donc du coup, si on va sur le query service... On peut faire différents. Euh, alors, dictionnaire, c'est un bien grand mot. Mais on peut faire des listes de mots, en tout cas, en, autour d'un quelque chose de particulier. Euh, par exemple, tous les lexèmes qui veulent dire chien. Alors, le code est un peu bizarre. Ontolex, lexical form. Euh, c'est déjà élément pour ce sens. Je ne sais plus. On va essayer de faire comme ça élément pour ce sens et qui est relié à l'élément chien du coup puisque les lexem sont reliés à wikidata et je me suis planté quelque part euh, oui c'est pas forme c'est sens suis-je bête lexical sens voilà non plus qu'est ce que voilà quand j'ai des idées des grandes idées je me lance Alors, attendez Voilà, ça ça marche. si je remets la partie que j'ai coupé du coup. Oui, voilà, ça ça marche. Du coup ça me donne... Euh, donc j'ai limité à 10 mais il y a pas de raison. Du coup 136. 136 lexem qui sont liés plus ou moins directement au mot chien. Euh, et du coup euh, ce lexem, euh, on peut en récupérer le lem principal, le mot vedette, l'entrée du dictionnaire quelque part. Euh, le lema on dit enfin le lema c'est plus large que ça mais voilà Et donc voilà tout un tas de paroles alphabétiques quoi quoi ondas, co, kuntos, etc., etc le mot chien et euh, vu que c'est du sparkle on peut ajouter tout un tas de, de précisions par exemple pour sélection aussi récupérer euh, la catégorie lexicale par exemple ça peut être pas mal mais c'était la langue que je voulais je sais jamais comment on fait la langue euh... Zut, un entry, forme, sens, représentation, c'est pas ça. Ça là, je veux ce qui est ici. Euh... Comment je fais déjà Alors, quand on sait plus, souvent je fais une requête dans l'autre sens. Je vais prendre Select. Je vais prendre un lexem que je connais l1 par exemple et je vais demander de me donner tout ce qu'il a donc euh, voilà pour l1 donne moi toutes les valeurs enfin toutes les propriétés des valeurs et donc ici je dois avoir la dct du blinker terminologie et la langue Voilà. donc là ça va me donner tout ce qui est en lien avec le chien donc le mot chien mais ça peut être aussi euh, chiot chienne euh, cabot euh, beach en anglais aussi du coup puisque c'est littéralement une chienne à la base euh, et pour ces trucs pour ces mots là récupérer aussi euh, le lemme, ça on l'avait déjà la catégorie lexicale et le langage voilà donc on a on, Alors par contre si j'étais intelligent plutôt que de mettre la catégorie brute je mets la catégorie libellé pour l'avoir en français parce que là, ça ne parle pas trop ce qui est écrit ici euh, service, voilà donc coup est un nom en indo-européen commun. Undo est un nom en espéranto. Euh, je ne prononcerai pas ça. Est un nom en proto-slave. Je peux vous partager ça comme première requête déjà. Euh, et du coup vu que c'est euh, des requêtes par que après euh, vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez euh, euh, par exemple alors c'est pas très courant mais euh, parfois il arrive qu'il y ait des images, parfois il arrive qu'il y ait l'étymologie qui soit indiquée. L étymologie ça peut être pas mal, optional. Euh, euh, L'exem et du coup étymologie dérivée de, voilà, et et je peux le mettre là aussi, s'il si une étymologie d'indiquer. Euh, voilà dans un dictionnaire. Il y a aussi des exemples, des notes d'usage, des notices étymologiques. Effectivement, on peut rajouter tout ça, la prononciation. On peut aussi ajouter tout ça. On peut filtrer les langues pour aller sur les reconstructions. On peut faire ça. On peut ajouter, enfin, peu voilà une fois que c'est en, en Sparkle, on peut faire énormément de choses. Il euh, n'y a pas de limite. Oups, excusez-moi. Euh, oui, non c'est, j'ai une, euh, ah voilà, travers qu'un de tout, je ne sais pas, j'ai coupé le son, désolé. On reprend. Euh, où en étais-je euh, Oui, donc du coup une fois qu'on a une euh, qu'on a une base, en fait la première ligne là qui récupère par exemple tous les mots autour d'un chien, euh, on peut demander tout un tas de choses en plus. Euh, je pas. l'exem c'est quelque chose de particulier. <coughs> euh, les l'exem c'est particulier donc je vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui euh, je ferai une session particulière un jour j'en ai déjà fait en plus par le passé j'en ferai d'autres euh... voilà mais on pourrait prendre euh, juste pour faire plus euh, qu'est ce que j'avais vu exclure les exclure les reconstructions ça c'est un peu compliqué mais ce que je peux faire c'est que la langue soit euh... Alors si je prends euh, le breton par exemple euh... Comment ce qu'on fait les langues sous-classe 2 Ouais c'est ça. Donc je peux faire un sous-classe de euh, langue indo-européenne. Indo-iranienne, c'est parce que je voulais, mais pourquoi pas. Ah, en il n'y a pas de résultat. Non. indo. Résultat alors le français, c'est pas.. C'est pas une langue indo-européenne Comment ça s'appelle Sous-classe de Langlois. un Sous-classe de gallo-rétien, ok. Gallo-Romane. On va remonter jusqu'à voir ce que je veux. Gallo-ibérique. Euh, bah tiens, j'ai même partie 2, langue indo-européenne, ça va être encore plus simple. Partie 2. Et donc, langue avec un S, c'est pas une langue, une langue indo-européenne. Voilà. Donc, là, au lieu d'avoir tous les mots, euh, alors, euh, non, faut que je fasse sous classe quand même. Du coup. Dans toutes les langues, on n'aura que dans les langues indo-européennes. Euh, voilà, donc ça, c'est que les langues qui sont sous classe de l'Indo-Européen. Donc africains, Allemand, alors en allemand il y a plusieurs lexèmes. en l'occurrence. On va mettre un distinct pour éviter d'en avoir plusieurs. Et le éthique que j'ai mis tout à l'heure ne sert plus à rien. Voilà. Ça sera plus simple. Au pluriel, merci le chat de compenser mais <rire> ma fatigue. Donc voilà, und en allemand, je l'ai plus qu'une fois. Par contre j'ai undine la chienne en allemand etc. balman, cutter Hunt, ok d'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup si je trie par ordre alphabétique de, de Lem, on va voir que il y en a énormément qui commencent par que, euh, enfin que ou che d'ailleurs, euh, bah, qui viennent du latin canis, hein, canet, chien, chan, et voilà, le portugais ou le valadère, je ne connaissais pas, mais on peut imaginer que à vérifier avec des sources, mais sans doute il y a un lien. Et après on a tous ceux qui vont plutôt être de la famille de hunt. Euh, voilà d'ailleurs c'est même exactement le même mot en moyen anglais und euh, bockmoll danois moyen danois nynorsk suédois allemand bas allemand allemand ou féminin vieux norrois vieux allemand vieux néerlandais voilà on voit que là on a tout un tout un tas de mots de la même famille très certainement euh, encore une fois vérifié mais ça permet déjà de voilà si on veut justement avant de faire de l'étymologie on peut regarder, commencer à comparer les langues. <coughs> euh, voilà. Après, euh, je vais pas forcément plus loin. Parce que euh, les Lexem, ils ont plein de particularités qui fait qu'une requête devient vite compliquée. Déjà là, je vous ai pas expliqué en détail, mais on utilise des les préfixes qui sont pas les préfixes habituels. donc euh, euh, Voilà. On va s'arrêter euh, là avant de partir trop loin dans les lexem. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Euh, ah si, bah, voilà, c'est ça. Erwan me redemande, c'est quoi la requête que tu as fait pour avoir toutes les propriétés d'un élément. Alors en plus, c'est pas que toutes les propriétés, c'est vraiment toutes les données sur un élément. Donc on part sur un select euh, euh, étoile pour toutes les variables where. On Commence par donner l'élément qu'on veut. Euh, je vais prendre Q150 par exemple. Que, enfin, non, je prends contre l'espace français qui est Q150. Je le connaît par cœur, mais on va dire qu'on ne sait pas. Et après, je mets euh, deux variables vides, euh, propre et value, enfin, qui ne sont pas fixés. Euh, et en fait, pour n'importe quelle propriété, n'importe quelle valeur, et ça, ça va me donner tout en fait. Euh, donc, du coup, par exemple, pour le français, ça va me donner euh, le libellé dans tout un tas de langues. Alors, on ne voit pas, mais si vous passez au survol, vous voyez que la langue est indiquée. Donc, ça, c'est le L.I. Luxembourgeois, Limbourgeois, Limbourg. Ouais, je ne sais plus. Euh, néerlandais de. néerlandais de. Ouais, bon, flamand, catalan, etc., etc. Donc, là, il y a beaucoup de libellés au départ, c'est pas forcément le plus intéressant. Euh, mais quand on avance. Bon, La français, forcément, j'ai pris un mauvais exemple parce que il y a énormément d'ibulés, mais après, on voit, on retrouve toutes les propriétés dans quel pays par exemple j'ai parlé, euh, différents codes, je ne sais plus ce que c'est que ces propriétés, mais ça ressemble à des codes ISO, des codes langues en tout cas, des identifiants, des voilà. On trouve vraiment toutes les informations qu'on trouve sur cet élément. Hum, si je vais sur l'élément, en fait, on a non seulement du coup ce qui est propriété ici. Mais ça, c'est aussi des données stockées qu'on peut récupérer dans Sparkle. Donc, euh... Donc voilà, c'est intéressant aussi de faire comme ça. Euh, et du coup, là, j'ai mis 150 parce que, bon, au hasard. Mais, mais du coup, ça me donne, voilà, les 885 résultats, c'est ça que je vais montrer. Alors que là, il y a beaucoup moins de... Ça, ça a l'air d'être moins de 1000. Hein, mais voilà. Les 251 entrées Wikipédia aussi sont entrées euh... quelque part là-dedans. Et du coup, euh, si je prends par exemple le premier, là et que je fais une recherche parce que je souviens plus quel est la, le, le lien, la propriété entre. Euh... Ah, je ne pas ce que je voulais par contre. Pour trouver le lien euh, Wikipédia. Il devrait me le donner quelque part. là. Non. Effet des mots, effet des mots. On va vous taper France plutôt. Il va pas me sortir le lien InterWiki. wiki parce qu'ils sont formatés en URL Bon, mauvais exemple. Euh, et si je fais euh, Wikipédia ou un truc comme ça Non, il trouvera Mais reste que. Voilà, sans le filtre, ça reste donné quand même euh, tout ce qu'on peut vouloir éventuellement. Euh, J'aime beaucoup ce genre de petites requêtes euh, entre guillemets à la con. Euh, mais qui permet d'explorer les données. Une que je fais très souvent aussi, c'est euh, donner toutes les propriétés sur un groupe d'éléments. donc Par exemple, on va prendre euh, des éléments qui sont des langues. On va mettre qu'elles ont pour nature d'être une langue, c'est ça. On va prendre. Euh... Ouais, on va prendre les langue. langues en général. Euh, ensemble de règles. Ré... Alors, je sais jamais lequel c'est. 34, 570. Oui, c'est bien le premier, tout simplement. Et pareil, là, on va utiliser un peu la même façon propriété valeur. Donc pour tous ces éléments, récupérer toutes les propriétés des valeurs. Et puis du coup, on peut faire ici un groupe by propriété. Et pour la propriété, euh, compter euh, en, le nombre de.. Pour chaque langue. Et du coup, on peut ordonner Faire un tri un order by desk de NB et du coup, ça, ça va me donner toutes les langues sur Wikidata et ça va me dire qu'est-ce qui est le plus courant. Donc, forcément, au départ, j'ai euh, les libellés, la description, euh, etc. Mais après, la propriété la plus courante qu'on a, c'est la propriété nature P31, et ensuite, bah voilà, typiquement la deuxième avec 14 000 sur 21 000, donc euh, 14 sur 21. 20e en gros euh, c'est euh, 2341 autochtone 2 d'où vient la langue logique et euh, voilà si on sait pas quoi mettre comme propriété sur un, un nouveau un nouvel élément qu'on construit euh, je trouve que c'est une bonne façon de commencer on voit voilà, p 17 le pays p 394 à le code glottologue par exemple est le plus courant ok logique puisque effectivement c'est très souvent court voilà un peu le même genre de requête que juste avant mais en un peu plus en plus mise en forme pour aller plus loin dans ce qu'on veut récupérer pour mémoire celle d'avant c'était ça donc là voilà on est juste propriété valeur d'un seul élément le français et là au lieu de prendre un élément particulier je vais prendre toutes les langues et après je fais un groupe et machin pour euh, pour faire le compte et me donner un, une idée des choses les plus courantes du coup si je trouve si je si je travaille sur quelque chose que je connais pas du tout euh, je ne sais pas ce que je pourrais prendre comme exemple mais euh, les chapelles je connais en l'occurrence mais voilà je peux juste changer ça ici chapelle je relance et qu'est-ce qui est le plus courant sur les chapelles bon ça sera encore les libés et... c'est toujours les trois quatre premiers même garçon. Hein, Tiens, c'est marrant. Il euh, y a plus de descriptions que de libellés, alors que pour les langues c'était le contraire. Mais après, voilà, P31, euh, P131 et P17, donc localisation administrative et pays sont les... les suivants. Et on voit que du coup, on a les vraies propriétés euh, P ou WDT d'ailleurs dans Wikidata, mais on a aussi, voilà, les propriétés, euh, enfin, les... Les... j'ai oublié le nom, ce qui relie euh, l'élément à ses valeurs dans un élément Wikidata. Euh, voilà, ben avec les préfixes, schéma, description, RDFS, label, et tout ça, du coup, ça veut dire que c'est interrogeable en Sparkle aussi. Si Sparkle peut me le renvoyer, ça veut dire qu'il peut le prendre en entrée ou en sortie. Euh, voilà, voilà. Euh, je ne sais pas si vous avez des questions des, des, des requêtes que vous voulez que je regarde. Euh, si c'est le cas, n'hésitez pas. Euh, sinon, euh, juste pour info aussi, la semaine dernière, on avait vu euh, comment ça s'écrivait, cap Nice, les Nice, Nice. Oh je ne sais plus. Euh, L'élément sur les chapelles où on avait réussi, euh, Andra euh, était avec nous, heureusement. chapelle en français, je crois que c'est. Ça doit être sûr. Voilà. Line, ouais. euh, voilà, et, euh, qui était indiqué comme une chapelle et en fait c'est ce qu'on appelle en français une chapelle nid donc euh, ça a été réglé. Grâce à, comme quoi, mais faut, faut pas hésiter à faire des marques, ça peut prendre du temps mais il euh, y a des choses qui ont été réglées dans le dans ces chapelles. Euh, du coup voilà, merci pour la question. Comment je peux requêter sur les noms de rue de Jocelyn dont j'ai entré les coordonnées géographiques Et une autre question, ah oh, plein de questions du coup, parfait. Euh, je vais le prendre l'une après l'autre. On va commencer par les rues de Jocelyn. Comment je peux requêter donc les rues de Jocelyn qui ont des coordonnées euh, bah, Donc tout simplement, donc on peut l'appeler la variable que l'on veut. Moi, je l'appelle item par défaut, mais on pourrait l'appeler rue par exemple. Qui a pour nature euh, d'être une rue. Alors là je prends strictement les rues, donc du coup il n'y aura pas les avenues, les boulevards, euh, euh, les impasses, les ruelles, mais euh, on pourrait faire, je le montrerai après. Et cette rue est située, à localisation administrative à Jocelin. Josselin avec un J. Commune de Bretagne. Donc, voilà. Ça, ça va me donner toutes les rues de Jocelyn. Voilà. Et ensuite, je peux prendre, euh, alors je peux mettre le service label, j'ai tellement l'habitude que je suis parti. Mais on peut aussi prendre les rues qui ont du coup des coordonnées. Et donc là, bien toujours la différence. Hein, là, je sais que c'est une rue, je sais qu'elle est à jocelyn Par contre, là, je sais qu'elle a des coordonnées, mais je ne sais pas quelles sont les coordonnées. Donc c'est pour ça que je mets une variable ici. Donc là, on passe de 19 à 18. Donc ce qui peut être pas mal, c'est de mettre un optional, optional avec le A au bon endroit voilà Alors on peut laisser le point et du coup s'il si y a une coordonnée il me la donne et celle là il n'y a pas de coordonnées il ne m'a pas donné euh, et du coup si j'ai mis le service aussi autant l'utiliser rue rue label rue description aussi tant on y et coordonnées voilà. rue des 30 rue des machins et donc là on voit tout de suite on peut faire un tri ici voilà la rue du Pont Maroc elle a pas de coordonnées toutes les autres ont une coordonnée. Je vois qu'il y en a qui commencent correctement par un r minuscule et quelques-uns par un R capital aussi. Euh, voilà. Et je vois qu'il y, y a un chemin qui est indiqué comme nature est en rue alors que techniquement ça devrait être un chemin. Euh, du coup c'est ce que je disais là on peut mettre avec euh, qui a pour nature d'être euh, rue ou sous-classe de rue. Euh, ça c'est un ce, ce petit bout de code euh, par contre j'ai oublié de grandir mon écran voilà. ce petit bout de code là WTP31 P279 classe ou sous classe 2 euh, c'est quelque chose qu'on va très souvent trouver c'est pour trouver tout ce qui est rue ou sous classe de rue donc on en avait 19 et si je fais ça est ce qu'il y en a beaucoup plus alors par contre le problème de ça c'est que ça peut être très lent euh, enfin beaucoup plus lent et donc prendre plus de temps malheureusement. Et tout ça pour un résultat de plus, et il nous a mis 20 secondes de calcul, alors que tout à l'heure, il nous en mettait beaucoup moins. Euh, tiens, c'est marrant, par contre, rue description. Elles ont aucune description jamais. Voici. Hein bah, si. Qu'est-ce que j'ai fait Rue description avec un C suis-je bête hum, Voilà donc je sais plus laquelle c'était mais il y en a une qui n'était pas dans la liste celle-là sans doute ruelle voilà ah, pour nature d'être ruelle et paru euh, je vais l'enlever parce que ça consomme trop et je vais vous partager ça voilà et du coup, qu'est-ce que j'avais d'autre comme question Ah oui, dans Notoïs d'autorité, comment trouver les références à une institution source comme BNQ euh, Une archive, <rire> toujours sur le coup, a répondu du, du tacota. Qu -ce qu'est-ce que vous cherchez C'est P3280, ça doit être ça. Donc effectivement, pour chercher tous les éléments qui sont liés avec du coup euh, BnQ, on doit pouvoir voir, ça. identifiant. Donc voilà, il y en a plusieurs, identifiants BnQ d'ouvrage, d'auteur. Et puis ça c'est banque, c'est autre chose. Donc il y a ces deux-là. Donc il y a le 3280 dont on parlait tout à l'heure. Et puis il y a un identifiant. Donc là, ça c'est une requête valide. Parfois, il n'y a pas besoin de faire des requêtes très longues. Là voilà, 10 000 résultats en 0,9, moins d'une seconde. Euh, tous les éléments qui ont un identifiant auteur bnq donc a priori on va avoir que des personnes ou des personnalités au sens large des êtres humains euh, personnes physiques ou morales du coup euh, et ça peut être l'occasion de rappeler qu'on peut prendre deux propriétés en même temps euh... pourquoi il veut pas... si. voilà et les personnes et les ouvrages et si je fais ça donc là il y en avait dix mille, il devrait y en avoir un peu plus. 10 cents, mais pas beaucoup plus. Il n'y en avait que 300 là-dedans. Ouais, 85 même. Allez, sacrément sous-utilisé cette propriété euh, Bank d'ouvrage. Est-ce que c'est un truc spécifique Voilà. Euh, juste je regarde ça avant de passer à autre chose. identifiant un ouvrage. Et en plus, il y a un bug. Oui, en plus, les ouvrages, c'est toujours compliqué. Euh... Ouais, c'est un groupe d'œuvres alors que BNQ doit être. Voilà. En tout cas, toujours est-il que si on veut prendre soit une propriété, soit une autre, euh, par exemple, je veux aller euh, en Australie, soit par le bateau, soit par l'avion, on peut mettre les deux propriétés séparées par un... un trait droit, un pipe comme on dit en anglais. Euh, euh, voilà, comme ça on a tout ce qu'on veut comme notice d'autorité, du coup que ce soit euh, ouvrage ou personne. Euh, voilà, je sais pas si ça répond à la question. Sinon, faut pas hésiter à me demander. Je vois qu'il y a d'autres questions, c'est parfait. Euh, je suis un peu fatigué ce soir, mais au moins vous compensez par votre dynamisme. Merci beaucoup. Euh, 3, 6b, voilà. Euh, donc erwan qui nous demande j'avais aussi une question sur les adresses première question est il pertinent de rentrer une adresse sur un lieu dans wikidata globalement oui Deux, comment faire alors là par contre euh, ah bon, voilà un élément alors, on va prendre euh, en plus ça rejoint la question précédente de sa Valren sur un euh, parlement de bretagne par exemple au hasard alors, le Parlement, le palais du Parlement, en l'occurrence. Euh, du coup, voilà, pour ceux qui connaissent pas rennes ce beau joli bâtiment. Et donc, il y a plusieurs façons de faire des adresses. Il y a une façon que j'aime pas du tout, qui est, voilà, comme le dit Pozlovitch, les champs textes. Ah, bah, il n'y a rien du tout comme adresse là, en plus. Ok, bah, c'est parfait. Du coup, je vais améliorer l'élément au passage. On va ouvrir dans Mérimée. C'est quoi l'adresse exacte de ce bâtiment Place du Parlement. Place du Parlement. Et voilà, c'est ça. Je l'ai mis comme ça. Et donc ça veut bien son adresse, Place du Parlement. Euh, donc on peut faire effectivement quand on tape adresse, on a plusieurs choses qui apparaissent. On a l'adresse complète, où est situé, où l'objet situé, inclus le numéro du bâtiment ainsi que le code postal. Et ça, c'est du plein texte. Donc là, on met place du Parlement. Place du Parlement avec une capitale. Bon, peu importe, de toute façon, je vais pas sauvegarder. Euh, c'est du français, en l'occurrence. Et je peux mettre comme ça. Mais en l'occurrence, il faudra mettre deux et puis euh, 35 000 arènes, des trucs comme ça, euh, éventuellement, pour avoir la vraie adresse postale. Euh, ceci dit, comme le dit la propriété, c'est que si la rue est connue... C'est étrange si la rue possède un élément séparé en fait. Il y a un élément Wikidata spécifique sur la rue. Il vaut mieux utiliser l'autre propriété P669 qu'on a vu utiliser un petit peu plus haut là. voix et donc là, ça c'est relié à un élément sur la place de Bretagne du Parlement de Bretagne, pardon. Qui elle-même, du coup, a plein d'infos. On a une photo de la place elle-même, des infos, machin. Et puis on doit avoir euh, voilà situé à Rennes. Et sur Rennes, on va trouver lui-même là la... le code postal. Donc du coup, on n'a pas besoin de tout rentrer. Euh, par contre, on peut mettre en qualificatif numéro de voirie. Alors là, il n'y a pas de numéro de voirie en l'occurrence, mais un, A d'ailleurs. Si on veut, c'est du plein texte, ça ici. Euh, donc voilà, les plusieurs façons d'entrer les, les, des adresses. Et du coup, moi, j'ai quand même une grosse préférence pour utiliser voix euh, C'est quand même plus propre. C'est bah, plus des données. Hein, façon, normalement, euh, du normalement, du plein texte, on en a un peu dans Wikidata parce que c'est pas facile de faire. En pas sans passer complètement mais voilà là en fait on n'a pas on a plein de données on a le nom de la ville le code postal le nom de la voie et le numéro dans la voie on a plein de trucs qui sont mélangés et en plus vous imaginez que chaque pays a quelque chose de différent rennes je pourrais le mettre comme ça je pourrais rajouter france ou pas donc on a absolument pas assuré d'avoir une cohérence dans ce champ texte adresse donc si possible ne pas l'utiliser ceci dit par défaut c'est mieux que rien entre guillemets moi je préfère voix, voilà, qui lui-même a toutes les infos d'indiquer. <coughs> euh, oui, merci. J'aimerais trouver des liens URL qui ont été brisés. L'an passé, il y avait beaucoup plus. Ah ouais, pour les identifiants BNQ. Euh, ça, je sais pas comment faire par contre. Détecter automatiquement si des identifiants sont brisés ou pas. Euh... Que on peut cliquer dessus, mais quand il y en a 10 000, cliquer chacun dessus, c'est compliqué. Euh, il doit y exister des programmes pour ça. Des petits scripts qui doivent vérifier. Mais euh, là, comme ça, il n'y a rien qui me vient en tête d'évident. Euh, voilà. Euh, et du coup, c'est aussi l'occasion de rappeler comment sont utilisées les propriétés. Adresse et voix. Euh, je pourrais faire une requête Sparkle pour euh, compter combien de fois sont utilisés chacun, mais le mieux c'est quand même, euh, oui par exemple, écrire un script Python, je suis sûr qu'il existe des, des librairies Python qui, euh, qui font des pings, vérifier si l'adresse s'aboutit ou pas. Euh... Donc oui, je pourrais faire une requête par Sparkle pour savoir chacune des deux propriétés comment elles sont utilisées, euh, combien de fois elles sont utilisées, mais je peux aussi aller sur la propriété elle-même, aller dans l'onglet discussion et en descendant un peu là j'ai plein d'infos et normalement j'ai ici voilà l'utilisation celle là je sais qu'elle est utilisée un million de fois et celle là 165 mille fois euh, malheureusement la propriété euh, plein texte étant plus facile à utiliser et plus courante euh, mais la propriété euh, correcte avec plein de guillemets <coughs> euh, est quand même utilisée 165 mille fois c'est quand même pas mal hum... Voilà, n'hésitez pas à chaque fois à regarder les pages de discussion des propriétés. Il y a plein de choses intéressantes. Il y a des liens vers des requêtes Sparkle que comment une société est censée être utilisée, etc. Il y a plein de trucs intéressants là-dedans. Euh, Rudy P87 a une question. Je me suis demandé s'il y avait suffisamment de données dans Wikidata pour faire des graphes avancés. Exemple, un sans -quai du financement de l'enseignement supérieur et de la recherche, le SR, ok, ça j'ai. Oula, ça c'est une vaste question. Hum... Du coup, euh, oui, bon, c'est sur l'exemple des financements, enfin des, des subventions, des hauteurs de financement, en l'occurrence dans l'enseignement supérieur à la recherche. Euh, ceci, c'est le genre de données qui existent pour plein d'autres domaines. Hein. Euh, ces données sont-elles quelque part Genre Open Data et etc. Et cela soit espacable Ça, c'est une vaste question. Open Data euh, C'est ça l'adresse Non, c'est pas ça l'adresse. Google. Open data, data.gouf.fr me... voilà. si je fais financement ESR par exemple, est-ce qu'il y a des données qui existent déjà Voilà, bon, comme ça c'est fait. Financement enseignement, avec un autre mot peut-être. Euh... Il y a plein de choses. Et donc du coup, euh, bon, donc il y a quelques données qui existent là, euh, produites par différents organismes, etc. Le ministère des Armées aussi, pourquoi pas. Et des mots clés. Donc le premier truc important, à regarder c'est la licence. Euh, licence non spécifiée. Alors ça, c'est un gros warning, non. Vous touchez pas à ces données, jamais, même pas avec un bâton et de loin. Euh, si euh, les données, ils ont même pas été capables d'indiquer la base et la licence, euh, c'est très très mauvais signe. Euh, la licence ODBL n'est pas techniquement compati enfin, est pas compatible avec euh, Wikidata, donc ça c'est pareil, c'est des données qu'on peut pas importer. Euh, licence ouverte, licence ouverte, open licence, euh, euh, enfin, la version 1 et la version 2. Là par contre, ça c'est bon, à condition d'indiquer la source. Mais du sens sur Wikidata, on aime bien indiquer les sources, donc euh, euh, donc ça tombe bien. Euh, donc voilà, là on... du coup avec cette licence 2 on n'en trouve plus que 5. Euh, je ne sais pas du tout si ce sont des données intéressantes, un domaine que je connais pas du tout. On va cliquer. Au hasard. Euh, Est-ce que par défaut bye n'y oblige pas Oui alors, du coup.. Euh, sans trop rentrer dans les détails, mais la licence ouverte, c'est plus ou moins. On va simplifier parce que de toute façon, les licences ne sont jamais euh, compatibles les unes avec les autres, euh, parfaitement euh, sur euh, les subtilités. Mais en gros, ça correspond plus ou moins à une Creative Commons, CC BY. Euh, le bail, euh, bon, du mot anglais, bail euh, crédit et paternité. Euh, et oui, du coup, si on veut que on importe dans, dans Wikidata, il faut respecter cette euh, clause de. De traçabilité, de paternité des informations. Sachant que c'est ces bail, normalement, c'est plutôt pour des œuvres et pas pour des données. C'est pour ça qu'il y a de la différence entre traçabilité, paternité, etc. Bon, peu importe. Euh, de toute façon, comme je disais, au-delà de l'aspect légal, l'aspect moral fait que c'est une, enfin, c'est presque nécessaire d'indiquer d'où viennent les données. Euh, ça évite de se poser des questions, de savoir de. Euh... Mais ce chiffre est étrange. Euh... D'où vient-il euh, Voilà. Donc, tapez dans le moteur de recherche, trouvez, essayez de trouver quelque chose ici ou sur un autre site équivalent. Regardez la recherche, le, la licence, et puis ensuite regardez les données elles-mêmes, à quoi elles ressemblent. Euh, Est-ce qu'elles sont relativement propres Qu'est-ce qu'elles veulent dire Là, par exemple, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire ça. Euh, budget total, mais en quelle unité euh, L'acronyme. Euh, voilà, on a des trucs un peu étranges. Euh, qu'il faut connaître pour pouvoir exploiter avant de pouvoir y envisager, euh, ne serait-ce que d'avant de vouloir commencer à envisager un, un, un import dans Wikidata. Et puis après, il faut trouver les bonnes propriétés, etc. Un import dans Wikidata, c'est toujours aussi quelque chose de, de compliqué, donc euh, euh, beaucoup de vérifications. Alors je vois que... Euh, il y a eu des réponses à la question de tout à l'heure sur les liens cassés. à Charazin nous dit que c'est de... le résultat est visible dans le rapport de contrainte. Non, ça c'est pas les liens cassés. C'est les liens de... qui ne respectent pas le bon format. Donc ça, c'est des liens qui sont cassés. Mais tous les liens cassés sont pas listés ici. Mais ceci dit, c'est un... vrai que c'est un bon début de regarder ces deux-là. Euh, typiquement, celui-là, je pense que c'est le B2C... B2Q au départ qui n'est pas nécessaire. Si je l'enlève, ça doit marcher, c'est ça? Oui, ça marche. Ah oui, puis ça repasse par VIAF en plus, oui. Ok. Euh, blablabla, Armand Noyer, éditeur, vue prise de machin. Armand Noyer, ça a l'air d'être effectivement la même personne. Et on peut corriger ça, effectivement. BNQ. Ah bah ça a été corrigé entre temps. Est-ce que quelqu'un était plus rapide que moi? Ah voilà, ça a été corrigé par Acharazin il y a deux minutes. Elle a été plus rapide que moi. Ok. Euh... Mais oui, ça c'est un bon début pour trouver... Les liens qui sont for... euh, enfin, qui sont mal formatés sont forcément cassés. Donc ils sont ici. Euh, voilà. Euh, sur l'import ouais, de l'ESR, euh, de données de financement. Et puis en plus, avec l'objectivité d'en faire un diagramme de Sankey ensuite. Un diagramme de Sankey aussi, pour ceux qui ne savent pas, c'est les trucs... Euh... Comme l'armée napoléonienne, hein, où on voit les choses qui se qui s'ouvrent, euh, qui est en plus un diagramme assez particulier en type, euh, mais qui est très intéressant notamment pour des financements effectivement. Euh, on va passer en l'image. puis on va prendre une au hasard, par exemple celui-là au hasard. On voit bien que par exemple une partie des financements partent là, une partie des financements vont ici, une partie des financements là. C'est ce euh, serait intéressant. Euh, voilà, du coup, désolé, Rudy, je, je n'irai pas plus loin parce que c'est un gros sujet. Euh, faut pas hésiter à me contacter, euh, belette sur Twitter ou oui, vigneron euh, tout en capital sur, euh, sur Wikidata sur la page de discussion pour en discuter euh, plus, à tête reposée, je dirais plus plus en détail. Euh, voilà, et je vois qu'il y a des discussions autour de la banne, la banneau. Et Les données ouvertes de rue, euh, etc., et ça peut faire l'occasion d'une dernière requête. Du coup, euh, combien y a-t-il de rues en France dans Wikidata et où sont-elles? P31 rue, alors pareil, hein, comme tout à l'heure, je prends juste strictement rue et pas les rues euh, situées à Nice, par exemple. Combien j'ai de résultats? Et effectivement, j'ai très peu de résultats, euh, 10 résultats. Pour info, si je prenais la même chose sur Rennes, je crois que j'en ai 2000. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait Nice, c'est ça, c'est bon. Et Rennes. Voilà, Rennes j'ai 945 résultats. Donc effectivement, Nice ça n'a pas été fait. Euh, Toulouse depuis peu. Euh, tout ça fait un certain temps qu'ils ont commencé, mais euh, je sais pas où ils en sont effectivement. Donc, ça, on va l'appeler lock. On va prendre les rues seulement celles qui sont situées en France. Euh, effectivement, du coup, c'est ce que j'espère que montrer ma requête si elle aboutit. Oui, ça aboutit, ça met du temps et ça aboutit. Et du coup, je vais prendre cette coordonnée et on peut en faire une carte. Donc, je prends tout ce qui est rue, quelle localisation, question en France et une coordonnée et ce sera l'occasion de montrer comment on met sur une carte. Voilà. Donc là j'ai la liste tableau, c'est le mode de résultat par défaut. Et on a d'autres modes de visualisation. Alors on n'a pas le, le, le diagramme de Sankey malheureusement. Sankey, je ne sais pas comment on prononce. Euh, par contre on a une visualisation sous forme de carte. Et on voit que certaines zones ont été faites, d'autres pas. Et que et qu'il y a encore beaucoup à faire. Euh, après, si ça n'a pas été fait partout tout le temps, c'est pour tout un tas de raisons plus ou moins bonnes. Euh, euh, mais euh, faut éviter de créer des rues juste pour le plaisir de créer des rues. Euh, si elles peuvent être utiles, euh, ça peut être. Enfin, euh, c'est mieux. Euh, typiquement, euh, moi j'étais parti au départ à Rennes sur les rues euh, où se trouve un monument historique. Comme ça, je pouvais relier le monument historique à la rue. Et du coup, l'élément rue n'était pas orphelin et isolé. Euh, hop là, voilà. Par contre, il y a beaucoup de points sur la carte. Donc euh, voilà. On voit que. Bon, ça correspond plus ou moins aux grandes villes qui ont été faites. On voit que effectivement le groupe des Lyonnais a pas mal travaillé dans sa zone. Euh, mon ordinateur est en train de rendre l'âme complètement par contre. Il n'est pas content. Trop de points. Et on voit que voilà, Rennes, j'ai bien bossé, Nantes ça a été fait, Paris et sa région, oui. Par contre, là on voit qu'il y a un trou alors qu'il devrait y avoir des choses. Puis en plus des rues, il y en a dans toutes les communes de France, hein, techniquement. Euh... Alors comment faire l'import en plus Après, il y a plusieurs façons de faire. On peut partir déjà, quelle est la source euh... On peut partir de la banneau, base d'adresse nationale ouverte. Euh... Mais il me semble que la Bano est. Pas sous une licence directement compatible hein, déjà, ça serait bien de l'ODBL comme euh, OSM. Euh... Donc le mieux, c'est de commencer par trouver plusieurs sources et les comparer et ne n'importer que les rues qui ont euh, les informations en commune sur toutes les sources. Comme ça, on est sûr que l'information est qualité et on peut dire. Euh... En plus, du coup, il y a plus de problème de licence parce que si euh, la bano, le fantoir, euh, etc. donne le même nom de rue, le même genre de choses. Euh, dans ce cas-là, en plus, euh, euh, bah, l'information n'est euh, euh, pas soumise à un droit particulier puisqu'elle est, est présente dans tous. Euh, plus vous trouvez des sources, mieux ce sera. Euh, ODBL a une licence, enfin euh, une condition dans sa licence qui est le share-like, euh, donc le repartage à l'identique. On est enfermé dans la licence libre quelque part, alors que Wikidata a fait le choix de, de licence CC0 qui correspond plus ou moins à une CCBI en France d'ailleurs, euh, qui euh, n'impose pas le repartage à identique Sous licence identique. Donc on. C'est deux philosophies du libre depuis le début des licences bon, D'ailleurs, est-ce qu'il faut s'enfermer dans le libre ou est-ce qu'il faut être libre au point de ne plus devenir libre Et puis au risque d'être récupéré par le vilain, etc. Bon, toujours compliqué. Euh... Euh, du coup, on repart aussi sur une question d'import de données, c'est toujours compliqué. Il euh, faut bien réfléchir avant, euh, bien mouliner ses sources, les croiser, euh, les, les, les vérifier, vérifier leur cohérence aussi. Euh, je sais qu'il y a eu des imports de rues où il y avait des rues où ils se sont trompés entre les mètres et les kilomètres parce que le, le tableau de sources avait des données euh, disparates en plusieurs unités. Ils ont considéré que c'était tout des mètres ou tous des kilomètres, je ne sais plus lequel. Et ils ont. Bah du coup, il y avait des rues qui étaient euh, d'un ordre de grandeur, trop, enfin mille fois trop grande, ça donnait n'importe quoi. Euh, faites gaffe avant de faire des imports. En plus, des imports de rue c'est pas très grand, mais ça monte vite à 1000, 2000. Euh, je sais qu'il y a eu des imports de rues à la Martinique aussi, euh, qui n'ont toujours pas été nettoyés depuis deux ans, parce qu'il y a eu des choses un peu cheloues qui ont été faites. Notamment, le fantoir avait été récupéré brutalement, alors que le fantoir a pas que des rues, il y a aussi des lieux-dits. Euh, par exemple, si vous avez une, une caserne de gendarmerie euh, dans un coin. Euh, bah, caserne machin, euh, caserne euh, de Gaulle, elle va être rentrée comme ligne dans le fantoir alors que c'est pas une rue, c'est un toponyme en plus au sens très large. Euh, donc faut vraiment faire gaffe. Donc euh, croiser plusieurs sources, euh, le banneau le fantoir au minimum, d'autres si possible. Euh, data goof, ça par contre les communes, souvent elles ont des fichiers. Euh... Euh... Oui bon bah. <rire> Euh, faut pas hésiter à me recontacter plus tard, p 87 euh, Bonne continuation. Euh, voilà. Et après, dans les outils, mon outil préféré, en plus j'ai oublié d'en parler au début, euh, mais ça a été fait pendant le hackathon, c'est d'utiliser euh, OpenRefine, qui est un logiciel qui, euh, je ne pas détailler, mais qui permet de faire l'import sur, euh, euh, sur Wikidata. Et euh, jusqu'à présent, c'était un logiciel qu'il fallait avoir en ligne. Euh, Qu'il fallait avoir su euh, installé sur son interne et depuis quelques jours, ouais, au... voilà. depuis quelques jours, euh, OpenRefine est disponible sur Post, qui est un serveur de la fondation en ligne qui est là pour vous. Euh... Serveur Ready. Alors, ça vient tout juste d'être fait ce week-end, donc euh, souvent vous avez des erreurs, des trucs. En fait, il suffit de recharger la page une deuxième fois et voilà, ça, ça se met en route. Mais voilà un outil qui est beau et qui est en ligne, il n'y a pas besoin d'installer. Vous pouvez l'utiliser du coup sur n'importe quel système. Euh... Ah, Il y avait une question au début du chat là-dessus. Oups, pardon, excusez-moi. Tout, euh... tout, tout. Il même, je viens que tu reposes ta question si je la retrouve pas. Euh... J'ai entendu que finalement on peut accéder à OpenRefine en ligne. Bon bah voilà, en fait c'était une question, un commentaire. Et donc euh, bah, je confirme. Euh, et en plus ce qui est cool, c'est que du coup, là, je m'en sers sur mon espace personnel que j'ai dû me créer au départ. Euh, mais que du coup, si j'enlève la URL de fin, vous pouvez voir mes fichiers. Donc potentiellement, vous pouvez récupérer mes fichiers. Là, vous voyez euh, mes trois projets. Alors, c'est des projets de test que j'ai fait qui sont tout petits. Euh, mais vous pouvez récupérer mes fichiers. Euh, les reprendre, les réimporter vous dans votre OpenRefine et puis en faire autre chose. Euh, J'ai pas encore testé toutes les possibilités de cette version en ligne, mais a priori elle fait au moins la même chose, voire un peu plus parfois potentiellement que la version locale, euh, ce qui est super cool. Euh, par contre effectivement il faut aller sur pause et se créer un, un compte au départ. Euh, donc il faut avoir un compte Wikipédia, alors je ne sais plus comment on acc... euh, si je me déconnecte, sinon. Voilà je vous donne le lien donc du coup la première fois faut se Alors, moi du coup j'ai un compte donc je peux faire signing peut-être que la première fois il y a un... des choses à faire pour l'initialiser mais après voilà une fois qu'on est on autorise et après on reste connecté on peut utiliser open Define en ligne et ça c'est assez cool euh... par contre ouais c'est un peu de la technique faut connaître voilà que l'URL est open Define, comme ça y accéder c'est cool aussi pour voir avec un collègue comment traiter les données oui bah complètement j'ai pas encore testé le à quoi ça ressemble parce que du coup c'est quand même un peu les fichiers bruts comme on l'a sur son ordinateur euh, mais on peut voir euh... ça veut dire aussi que ce que vous faites est public donc ça veut dire aussi il faut faire un peu gaffe mais euh... Euh... Ouais, C'est des fichiers un peu bizarres, Je sais pas si on peut voir vraiment quoi ça ressemble ce genre de fichier. 19, ok, d'accord, ça ne marche pas. Ouais, faudrait récupérer, réimporter, mais on peut prendre parce que si on fait euh, euh, alors pause, je le connais pas, mais on peut le voilà, upload, le récupérer. Non, pas upload de euh, dehors téléchargé quelque part. Refresh, upload, upload, c'est pour en ajouter un, c'est ça, depuis mon ordi. Ouais, c'est ça. C'est pas ce que je veux faire. D'ailleurs, moyen de le récupérer d'une façon ou d'une autre. Euh... Donc là, c'est vrai que c'est tout chaud. Euh... En plus, c'est, pas... ça a été fait par quelqu'un qui connaissait pas OpenRefine, qu'on a entendu dire beaucoup de bien, euh... mais qu'il connaît pas, donc euh... il l'a fait un peu à l'aveugle. Euh... Donc, euh... donc voilà. Bon, il est déjà 19 h Je vais m'arrêter là moi euh, j'espère que ça vous a plu Open refine, je vais creuser la question et je reviendrai vers vous euh, quand quand j'aurai mieux euh, appréhender la bête euh, non c'est pas Chico euh, Yamena alors Chico a peut-être aussi bossé dessus mais c'est euh, Yurik surtout Yuvi Panda euh, you. non pas you. je confonds les noms c'est dur euh, il suffit d'aller sur Wikidata sur euh, OpenRefine. Euh, wikidata.org slash wiki slash wd openRefine. Je crois qu'il y a des informations. Euh, au moins la page de discussion, sans doute. Voilà. Donc c'est bien UV Panda. Ça, j'avais bon qu'il l'a installé. Peut-être avec l'aide de Chico Venancio et d'autres personnes. Euh, j'ai fait voilà un premier essai j'ai posé plein de questions message de chico c'était l'idée du vie et de travail je l'ai juste déployé ah oui d'accord eh ben, très bien donc euh, voilà du coup ça va être encore amélioré c'est tout frais euh, je reviendrai dessus une prochaine fois euh... voilà je crois que j'ai fait le tour euh, comme d'habitude, si vous avez des idées pour les prochaines séances, n'hésitez pas à me demander à me contacter en amont sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, peu importe. Euh, les vidéos sont téléchargées sur euh, euh, sur YouTube pour l'instant, euh, jusqu'à ce que je trouve un meilleur endroit de les stocker. Euh, mais euh, c'est pas si mal que ça, finalement. YouTube, euh, vous pouvez laisser des commentaires du coup aussi. Euh, ou me contacter directement sur euh, Wikidata, sur la page d'utilisateur, utilisateur vigneron tout en capital. Euh, N'hésitez pas, je serai avec plaisir d'essayer d'y répondre. Euh... La requête qui permet... Euh, pourquoi pas un peer tube Parce que j'ai pas trouvé une instance peer tube qui m'accepte pour l'instant. Euh, les instances peer tube en général sont très euh, localisées autour d'une thématique précise dans laquelle je rentre pas exactement. Donc, euh, par exemple j'ai demandé euh, plusieurs instances, notamment l'instance commun, ils m'ont dit euh, non, j'étais trop technique, euh, l'instance euh, OpenStreetMap aussi j'ai dû les contacter. Euh, ils m'ont dit bah oui mais c'est pas l'OpenStreetMap. Bah non pas forcément, parfois c'est un peu un lien avec OpenStreetMap, mais pas automatiquement. Euh, et j'ai la flemme de monter ma propre instance Peertube, où j'attends que Wikimedia France ou que Wikimedia Foundation le fasse pour moi. Donc euh, du coup euh, par.. Euh, dépi et par défaut pour l'instant c'est sur youtube mais je mets sous licence libre sur youtube donc ça peut être ré ré réutilisé partout après euh, voilà dans tous les cas contact slv valbonne alors ça je me le note euh, merci de merci du lien je regarderai ça euh... et une heure c'est court donc peut-être que je quand j'aurai le temps et la motivation, je ferai des séances plus longues, peut-être en week-end, peut-être en journée, à voir. Pareil, si ça vous intéresse, si vous avez des idées. Euh, typiquement, Open Refine, ça peut pas tenir en une heure, donc, euh, donc, euh, peut-être que je le ferai une fois. Il euh, faut que j'y réfléchisse, ça se prépare un peu plus. Par contre, voilà. D'ici là, en tout cas, euh, merci à tous les présents, merci pour ce, vos questions, pour ceux qui ont porté des réponses, qui vont apporter des réponses aussi. Euh, merci beaucoup. Euh, puis, euh, si vous le voulez bien, la semaine prochaine ou une suivante, mardi, pour faire du sparkle. Ciao, ciao!